Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire entendre, j'ai réussi à sortir le plus de son possible dans le dossier Stéphane Marcoux et euh, de Mylène euh, Desilets à Gatineau, devant la juge euh, Rose Marie Millard, euh, qui a tout simplement avoué, qui a révélé qu'il n'y euh, a pas un avocat qui est autorisé à présenter vos articles de loi à vous et... Euh, vos jugements, si vous les avez découverts, et qui pourraient être produits à la cour pour vous acquitter. Donc, automatiquement, le barreau euh, devient un obstacle à l'administration de la justice. Pourtant, tous les juges sortent du barreau du Québec, ici au Québec. Ce n'est pas des juges du barreau de l'Ontario qui sont ici au Québec, hein? Au Québec, c'est des juges du barreau du Québec. En Ontario, c'est des juges du barreau de l'Ontario. Puis l'Ontario, c'est du common law. Ici, c'est du code Napoléon. Ici, c'est de la poubelle, c'est un dépotoir. Donc, euh, là, ben, c'est certain que la juge Rose Marie-Millard a vraiment révélé euh, le fait qu'un euh, euh, avocat n'est pas autorisé sans la permission du barreau à appliquer des articles de loi et des jugements que vous avez en votre possession pour vous défendre. Et euh, quand on est rendu là, c'est que, justement, c'est le barreau qui interdit l'application de la sûreté à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et c'est le barreau qui interdit de faire reconnaître euh, votre identité sur votre certificat de naissance du directeur de l'État civil en vertu de l'article 1 du Code civil du Québec. Donc, euh, on va commencer tout de suite euh, euh, cette audio là, puis on va voir exactement ce qu'il y en est. Mais euh, je vais vous dire immédiatement, j'en laisse passer parce que ça griche beaucoup trop. Mais euh, ils ont demandé à Mylène euh, Desilets euh, de s'identifier. Elle a dit quelle est la personne. Elle est la personne qui représente. Elle est l'humain qui représente la personnalité juridique. C'est ce que Mylène a dit à la juge Rose-Marie Miller. Elle dit « Je suis un être humain qui représente la personnalité juridique Mylène euh, des îlées. Et là, la juge a répliqué là-dessus en disant « Vous êtes le corps. » C'est vraiment ce qu'elle a dit. Elle a dit « Vous êtes le corps qui représentez la personnalité juridique. Donc, euh, je vais vous dire immédiatement ce qu'est un corps en vertu euh, de la définition du dictionnaire international ici. Donc, euh, on dit ici, euh, un corps est l'ensemble des parties matérielles constituant l'organisme, siège des fonctions physiologiques et chez les êtres animés, on ne parle pas des êtres inanimés, comme votre nom usuel qui est sur le talon de votre certificat de naissance du directeur des, de l'état civil. On dit bien, et chez les êtres animés, c'est le siège de la vie animale, pas de la vie humaine, de la vie animale. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça c'est inventé, ça c'est pas inventé, c'est créé dans un dictionnaire de droit ici, qui est universel, et qui dit que c'est le siège de la vie animale, le corps. Le corps, ça, retient, ça tient la vie animale dans son existence. Et un animal, c'est intelligent. Ils ont développé des bergers allemands... Euh, au niveau de l'intelligence d'un enfant de 6 ans. Et euh, je sais qu'un chien a un instinct. Il a l'instinct de se défendre. Il a l'instinct de s'accoupler, de se reproduire. Donc, euh, l'animal, il a un instinct, il a une intelligence, mais il n'a pas de conscience. Le chien ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Un chien ne prie pas le bon Dieu. Un chien n'a pas de religion. Un chien n'est pas baptisé. Il y en a qui vont baptiser leur chien. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est facile parce que le gouvernement, de fa... pour euh, s'assurer que vous êtes des animaux et non des humains, ils sont rendus qu'ils vont donner un prénom à votre chien et votre nom de famille à vous. Donc, euh, c'est le chien qui appartient à la famille normandin. Alors que le nom de famille est Né en 1794, le 23 août 1794, par la loi 6 du fruitidor de l'an 2, qui dit qu'un un citoyen qui refusait un nom de famille, un patronyme ou un matronyme, automatiquement était emprisonné et perdait ses droits civils. Ça, ça a commencé en 1713 dans la loi civile de la France. Et ça, ça a continué ensuite de tout ça en 1794, et euh, qui dit que automatiquement, euh, ça se confirme à l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux du Québec, la loi L-0.2 article 1J, qui dit qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Donc, il n'est pas humain. Et quand vous venez au monde, c'est une naissance juridique, ce n'est pas une naissance naturelle en vertu du droit. Et c'est confirmé dans l'article 223.1 du Code criminel qui décide à quel moment. C'est l'administration de la justice, les juges et les avocats qui ont décidé, par votre législature, à quel moment vous devenez un enfant. Ils disent bien à quel moment un enfant devient un humain. C'est drôle qu'ils n'ont jamais décidé à quel moment un chien devient un animal, à quel moment un cheval devient un animal. Il n'y a pas de loi qui dit à quel moment un arbre devient une plante, à quel moment euh, le blé devient euh, tout simplement un produit végétal. Non. Il fallait se débarrasser de l'être humain parce que dans l'être humain, L'être humain est fait d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, donc il est, sans, il est censé faire la distinction entre le bien et le mal, entre le diable et Dieu. C'est pas compliqué. Donc, euh, je vais vous parler quand même du dossier de Stéphane Marcoux, parce que c'est ça qu'on va entendre tantôt. Euh, c'est son dossier judiciaire numéro 550, qui est Gatineau. 01, qui est au pénal et criminel, numéro 105-756-185. Donc, c'est l'inscription qui a été ouverte en 2018. Et euh, c'est la juge Rose-Marie Millard qui siège dans cette instance-là. Et vous allez voir que, elle, pour elle, euh, l'article 128 qui m'a mis en prison, moi, euh, et puis euh, qui m'a condamné à 1880 d'amende parce qu'on m'a dit que je ne suis pas avocat, j'ai pas le droit de représenter une personnalité juridique que le gouvernement m'a confiée en vertu de l'article 1 du Code civil et que le juge Godbout m'a confié dans un jugement au dossier 200-22-028-373-041. Donc, ça, ça veut dire que euh, et, euh, la, la juge euh, n'a pas le droit de permettre à l'être humain, à l'article 1 du Code civil, qui possède la personnalité juridique, non pas de, seulement de la posséder, mais de la représenter en vertu du jugement du juge Godbout en 2004. Et euh, là, ben, si on regarde le fameux dossier de Stéphane Marcoux et de euh, Mme Mylène Desilets, euh, vous allez voir euh, toute la question, tout le scandale à l'intérieur de ça. Et euh, je vais vous lire immédiatement, aujourd'hui, le 20 novembre 2018, le dossier de Sébastien Théodore. « Citoyen souverain, une mouvance qui cause des maux de tête. » Écoute, écoutez là, qui a créé ces maux de tête-là? C'est les législateurs. Les législateurs qui ont décidé de dire qu'un être humain, c'est une chose, ce n'est pas un humain. C'est une personnalité juridique. C'est un nom usuel avec un numéro d'assurance sociale. Ce n'est même pas un nom de baptême, parce qu'un nom de baptême ne contient pas de nom de famille. Un nom de famille, ça ne se baptise pas. Et euh, quand on regarde ça ici, les « freeman en ça, ça veut dire « personne libre sur la terre <coughs> ». Mais nous, ici, en vertu des chartes, de la charte du Québec et de la charte du Canada, nous sommes des « Free men on the land » Québec et des « Free men on the land » Canada par les chartes. Qui a adopté les chartes? À mon avis, c'est des députés et des ministres. C'est dans une législature que ça a été adopté pour que les juges appliquent la loi devant les tribunaux judiciaires en vous condamnant si vous avez violé la loi si vous avez désobéi à la loi. Alors que euh, ces gens-là se permettent de violer les lois et les jugements par le Barreau du Québec, et c'est euh, la juge Rose-Marie Millard qui l'a révélé, dans ce que je vais vous faire entendre tantôt, à Gatineau, au dossier judiciaire à Gatineau, le 13 du 11e mois 2018, dans lequel ils ont emprisonné Mme Mylène Desilets et M. Stéphane Marcoux, euh, des personnalités juridiques qui n'ont pas de vie, mais qui étaient représentées par leur nom de baptême, qui n'est pas juridique. Et n'oubliez pas qu'un être humain baptisé n'a aucun droit, n'a pas d'autorité et n'a pas d'existence pour le gouvernement. Ça, c'est dans la loi du Québec de 2003, chapitre A tirait 2.1 règlement R4, qui dit qu'ils n'ont pas le droit de révéler l'existence de quoi que ce soit. Qui que ce soit qui est une institution publique de l'Assemblée nationale, qui a été créée directement ou indirectement par l'Assemblée nationale, qui est enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés numéro 153-21-66 de Revenu-Québec, ces gens-là n'ont pas le droit par leur institution publique et par leur serment et par aussi leur devoir de confidentialité de ne jamais révéler votre existence. Alors que, quand on regarde ici, citoyens souverains, une mouvance qui cause des maux de tête aux juges, aux avocats puis aux notaires. Si ça cause des maux de tête, c'est parce qu'une existence, c'est parce qu'on parle d'un citoyen souverain, il est censé exister. Mais moi, je peux vous l'expliquer, c'est quoi un citoyen souverain dans les moindres coutures, dans les moindres détails. De la même façon que je peux vous expliquer dans les moindres coutures et les moindres détails, c'est quoi un free man on the land, une free woman, des free women on the land et des free men on the land. Je peux vous l'expliquer. Moi, en 2012, euh, j'ai demandé au Barreau du Québec de me constituer un avocat en vertu de l'article 1 du Code civil, en vertu de l'article 1 de la Charte des lois et libertés de la personne du Québec. Ils ont refusé. Euh, écoutez, ces gens-là ont reçu euh, des télégrammes de moi. OK? Et vous allez voir, ici, il y en a un télégramme, entre autres. puis C'est un télégramme de deux pages. OK. Ça, c'est la première page, ici. OK. Donc, euh, ça, c'est des notes que j'ai prises. Attendez un petit peu. Et le numéro du télégramme, il est ici, en bas. J'espère que vous allez le voir. C'est ça, le numéro du télégramme. Ça coûte 70 sous, le mot. Et il euh, y en a deux pages. Donc, euh, voilà, il y a deux pages. Et euh, ça se trouve à être dans les dossiers... Euh, euh, fiscaux, 455-73-000353-129 en 2012, et 455-73-000354-129, encore en 2012. Mais le 23 mars 2013, ils n'ont pas voulu me constituer un avocat, et euh, j'ai été condamné. Le 23 mars 2013, exparté, ils n'ont pas voulu respecter l'article 1 de la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec et ils n'ont pas voulu respecter l'article 1 du Code civil du Québec. Donc, on m'a condamné. Et euh, étant donné que je n'étais pas présent, ça l'a traîné jusqu'au 12 mai 2014, où là, on m'a intercepté sur la route par la gendarmerie royale du Canada. On m'a mis les menottes et on m'a emprisonné. Euh, J'ai été libéré sous caution... Et euh, du 12 mai au 12 décembre, j'ai expédié beaucoup de documents à la juge Julie Beauchesne, qui avait mon dossier en main. Elle a lu les documents, mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas appliquer euh, les dossiers que je lui expliquais, parce que le jugement était déjà rendu en 2012, et que là, c'était tout simplement de décider quelle est la condamnation. Ils ont réclamé 540 jours d'emprisonnement, mais euh, j'ai été emprisonné le 12 mai décembre euh, 2014, pour être libéré le 7 janvier 2015. Vous savez que j'ai demandé euh, une réduction de la peine. Je voulais être libéré le 1er janvier au lieu d'être libéré autour du 7. Et j'ai rencontré les agents correctionnels de libération. Et euh, ils m'ont dit, vous savez que vous êtes en réhabilitation, donc vous devez commencer à payer des impôts immédiatement. Je leur ai dit oui, oui, oui, oui. J'ai dit, en sortant d'ici, de la prison, je vais tout de suite, de suite commencer à payer mes impôts. C'est ça que je leur ai dit. Fait qu'on dit, c'est parfait. Mais là, je leur ai dit à une condition. Ah! Ils ont dit, ils ne savaient pas qu'il y avait une condition là-dessus. J'ai dit, vous allez me rédiger l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre 3 de 1885, dans lequel c'est écrit, loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Mettez ça sur le formulaire en question. Je vais le signer « Vous, la direction, vous allez le signer, vous allez le faire signer par le ministère de la Justice, par le ministre de la Justice. » Fait que là, euh, ils ont pris ça en délibéré, puis ils sont venus une journée et demie plus tard en me disant que ça a été refusé. Donc, euh, le ministre de la Justice a refusé sa propre loi, puis n'oubliez pas que le ministre de la Justice appartient à Revenu Québec. « Tous les tribunaux judiciaires du Québec appartiennent à Revenu Québec. » Ici, la Cour du Québec est enregistrée sous le numéro 88-13-81-84-48. Ça, c'est la Cour du Québec de 1988, dans laquelle le Québec n'a plus de constitution depuis 1980, et la constitution du Québec de l'an 2000 n'était pas encore adoptée. La loi e 202 du Québec de l'an 2000 n'était pas encore adoptée. Vous avez la Cour supérieure aussi du Québec, qui est encore le numéro 88, tirait 1381, comme dans la Cour du Québec, mais l'autre numéro, c'est 8455, euh, qui a tout simplement déconsidéré par euh, euh, l'administration de la justice, si on veut, euh, dans le fameux dossier numéro 700-17-012-481-155, dans le dossier de Paul Leblon, dans lequel le juge euh, Michaud, Jean-François Michaud, a déclaré que ni lui, ni personne dans le palais de justice avait la capacité de faire la preuve, de faire la preuve de la constitutionnalité, de la légitimité constitutionnelle et de la légalité de la Cour supérieure du Québec. Ni lui, ni personne. On a le... le le repiquage audio de ça. Euh, la Cour supérieure, entre autres, euh, euh, en 2017, poursuit la Cour du Québec parce que la Cour du Québec exerce les mêmes fonctions que la Cour supérieure et ça l'a insulté la direction de la Cour supérieure, donc le juge en chef et tout ça. Puis ça, c'est dans le dossier 200-17-026-289-173. Donc, c'est en 2017. Et le dossier n'est même pas encore réglé. Alors que la Cour supérieure et la Cour du Québec qui rend jugement, la Cour supérieure rend jugement alors qu'elle est illégitime, illégale et inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle d'après le juge Jean-François Michaud, bien, la Cour du Québec, elle aussi, elle est carrément illégitime, illégale et inconstitutionnelle du fait que. Personne ne respecte le jugement du juge Godbout au dossier 200-22-028-373-041 qui demandait à tous les juges et les avocats de tous les tribunaux, de toutes les juridictions de respecter l'article 1 du Code civil et de respecter l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Personne, personne du barreau du Québec ne respecte quoi que ce soit. Alors qu'il y a des jugements qui ont rendu jugement en notre faveur là-dedans, et c'est pour ça que la juge Rose-Marie Millard, dans le dossier de Stéphane Marcoux, okay, au dossier 550-01-105-756-185, a déclaré publiquement en salle d'audience qu'il n'y a pas un avocat qui est autorisé par le barreau à respecter les lois et les jugements qui serait déposé et produit par un justiciable, donc par un, un prévenu, donc par une victime de l'administration de la justice, qui permettrait à ce justiciable-là d'être acquitté de l'infraction qui lui est reprochée. Ça, c'est grave, ça. Quand on dit que le barreau du Québec, actuellement, règne sur tout le Canada, il y a plus d'avocats du barreau du Québec au Parlement d'Ottawa qu'il y en a ici au Parlement de Québec. Et le Parlement d'Ottawa, par Justin Trudeau, euh, est complètement délinquant, délictuel et la même, même chose que le Parlement du Québec. Oubliez pas que les corps policiers sont là pour faire leur argent, puis eux autres ont dans la tête que c'est nos impôts qui payent leur salaire. Alors que ces gens-là, je vais vous dire franchement, quand on regarde ce qui vient de se passer dans le dossier de Sébastien Théodore depuis euh, le 18 novembre dernier... Euh, il a été tout simplement, il y a eu un carambolage, euh, c'est pas possible, les... il a été heurté par les voitures de police, euh, ils l'ont carrément coincé, ce gars-là a été blessé, c'est une vengeance, c'est une vengeance carrément euh, du juge, euh, c'est le juge... Euh... Stéphane, mon, mon Dieu, son nom ne me revient pas juste pour faire du mal. Euh, J'avais son, son numéro de dossier. Attendez un petit peu. Le juge. Ah, en tout cas, c'était à Longueuil. Ça fait deux semaines de ça que ça s'est passé. C'est malheureux que... « Attendez un petit peu, je vais aller chercher. » il y a un méchant mélange actuellement. Euh, c'est dans le dossier de Longueuil. Je vais regarder, c'est pas le même. Euh, dossier de Longueuil. Donc, vous allez au dossier 505-17-010-806-182. Et euh, le juge Stéphane, mon Dieu, quelle mémoire, quelle mémoire. Euh... euh... Hum. Peu importe, ça me choque, ça me choque parce que ce juge-là, je vais vous dire franchement, euh, il a condamné, euh, c'est un juge de la Cour supérieure, n'oubliez pas, hein, c'est un 17. Donc, quand c'est un 17, c'est un juge de la Cour supérieure parce que Stéphane, euh, parce que Sébastien Théodore euh, a fait euh, produire un constat d'infraction contre un policier qui était en voiture, sa voiture privée, je pense et puis qui était dans une zone d'écolier à une vitesse euh, élevée. Il y a un autre policier qui a fallu, et qui, a, qui a fallu, qui donne étiquette à l'autre policier. Puis, depuis ce temps-là, la guerre est, est prise entre euh, le policier, les, la, le, le corps de police de Longueuil, la mairie de Longueuil, et euh, notre cher Sébastien Théodore. Euh, puis là, je vais vous dire exactement ce qu'ils ont écrit dans le journal de Montréal aujourd'hui. Ils ont écrit les membres du mouvement des citoyens souverains, donc ceux qui vont élire les gouvernements. Il faut être souverain pour être électeur. Si vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas être électeur. Mais ça, personne n'est au courant d'être ça. Là, il va falloir que vous le fassiez circuler. À moins que vous soyez une gang d'imbéciles. C'est pas compliqué. Moi, je vais vous dire franchement, euh, je ne vais pas voter. Parce que je suis un être humain, puis on m'a enlevé mon droit de vote. C'est pas compliqué. Mais vous, euh, vous pouvez aller voter, parce que vous savez pas la différence, vous ne faites pas la distinction entre l'être humain, qui est, qui est baptisé, et une personnalité juridique qui n'est pas baptisée, qui n'a pas d'âme. Donc, entre un corps et une âme. Parce que là, vous allez pouvoir l'entendre quand même, la juge euh, Rose-Marie Millard, qui dit à, à Mylène, comme ça, vous êtes un corps qui possédait la personnalité juridique. Et je me répète, un corps, c'est un animal qui n'a pas de conscience, qui ne fait pas de distinction entre le bien et le mal. C'est ça un corps. Et c'est ce qu'elle a dit. Mais euh, je pense que je vais vous faire entendre immédiatement euh, ce qui se passe dans ce fameux dossier-là. On va voir exactement... J'espère que ça.. J'espère que ne brichera pas trop longtemps. On est à trois minutes trente-cinq du début de l'audition. Juridique, juridique, juridique. Vous parce que je suis, dans le je suis Milaine, la femme qui fait partie de la personnalité juridique, Mylène oui. le, le nom de Mme Pardon, vous êtes le qui porte le nom de Mme Voyez-vous, elle vient de dire, vous êtes le corps qui porte le nom de Mme Desilets. Le corps. Elle vient lui dire, c'est un animal qui n'a pas de conscience. Mais c'est pas ça qu'elle dit directement parce que Milan n'est pas supposé. Les gens savent jouer avec les mots, les juges. Ils sont spécialisés là-dedans. On continue. C'est ah, pour M. Macron, c'est présent. C'est Tout simplement, je C'est M. Stéphane c'est M. Stéphane, c'est Jeffrey Fahn. Mais moi, je suis C'est ben, bon mais... ah, ben vous me que... Alors, vous êtes M. Stéphane Marquandre je monsieur, que personne euh, physique qui possède la personnalité juridique. Je suis plutôt Qui pour l'enquête dans les dossiers de M. Marchot et Mme C'est bien ça J'ai demandé d'assurer ma personne depuis le début, puis ça J'ai tenté de un, pour un avocat, euh, en vain. Voyez-vous, la sûreté de la personne, c'est l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Donc, euh, le juge euh, Sylvain Lépine, euh, dans le dossier de M. P. Daou, a reconnu la sûreté de la personne, sauf qu'il a dit que jamais il n'accordera euh, au directeur des poursuites criminelles et pénales l'autorisation d'ouvrir la sûreté de la personne pour Pidao, Mais étant donné qu'il a avoué, il l'a reconnu en matière pénale et criminelle, elle s'applique. Vous comprenez? Donc, elle s'applique. Et en matière civile, euh, dans le dossier euh, de Sébastien Théodore, euh, le juge Stéphane, je ne me souviens pas de son nom de famille, lui aussi a reconnu qu'en matière familiale, ça s'applique. On continue. All right. <laughs> Est-ce que vous aviez demandé au juge précédemment Parce que là, je, je vois sur le rôle que vous n'avez pas d'avocat. Je veux juste vous mentionner tout à l'heure quand euh, je vous ai fait appeler, je savais que vous étiez arrivé. Il y a personne qui est rentrée. Moi, je voulais gérer cette enquête-là parce qu'il y a des gens qui sont ici comme témoins. Je voulais remettre à deux heures pour faire attendre tout le monde. Il y a personne qui est entrée. Alors, quand on fait des sauts en une salle de cours, quand on est... en arrivant qui arrivait du tordu. J'ai été informé du retard, mais on m'a avisé... Voyez-vous, elle était été informée du retard, mais elle savait qu'il était dans le palais de justice. Elle était juste à attendre. Euh, là, elle a dit qu'il y a eu un défaut de communication. Non, non, euh, je vais vous dire franchement, c'est de l'intimidation, c'est de l'abus de pouvoir et de l'abus de confiance, de, de, de l'abus de toutes sortes d'abus euh, commis par euh, les juges pour intimider... Euh, c'est de la menace il menace les citoyens parce qu'ils occupent un poste important alors que lui c'est un dossier de cannabis bien à ce qu'on sache on vient de légaliser le cannabis au Canada par euh, euh, Justin Trudeau et euh, euh, donc le cannabis il est toujours criminel mais il est légal c'est pareil comme l'alcool c'est toujours criminel mais c'est légal c'est comme la cigarette la contrebande, ou appeler ça comme vous voulez, c'est toujours criminel, mais c'est légal. C'est comme tout ce qui se passe à l'industrie de la construction ou à la société d'assurance automobile du Québec, qui est jugé en chambre pénale et criminelle des tribunaux judiciaires du Québec. C'est tout légal, mais c'est tout criminel. Vous comprenez? Mais là, ce qui arrive, c'est que pour ce qui est du cannabis, je vais vous dire franchement, pour ce qui est de l'alcool et des cigarettes, le gouvernement devient un bandit s'il perçoit des taxes et des impôts de la production et de la consommation par les consommateurs de ces produits criminels-là, parce qu'ils restent criminels. Il les criminel. légalisé pour la consommation, pour le transport, pour la production, mais il n'est pas supposé de retirer, parce que c'est criminel, un, un produit criminel n'est pas supposé d'être taxable ou d'être imposable. Ils n'ont pas le droit et on s'en va vers ça éventuellement pour poursuivre le gouvernement. Ça va lui coûter tellement de milliards de dollars qu'il va être obligé de vendre le Canada à quelqu'un d'autre. On continue. Vous pas. Si vous me dites que vous allez. Parce que, oui, parce que, ben, je ne sais pas si vous l'avez mentionné aux agents qui vous ont arrêté, mais si vous me dites que vous allez être ici, parce que là, à midi et demi, on n'en. A... Vous ben, ben, allez-vous à 14h? Ben oui, je me souviens vous je pas de. de, en mais vous, vous, de je pas vous pas rentré quand on vous a appelé. Voyez-vous là comment elle revient tout le temps sur son, son infraction à elle? C'est la juge qui est en infraction, c'est pas lui. Lui, il est en enquête préliminaire. Ils l'ont menotté, ils ont, ils ont menotté tous les deux, ils ont été fouillés à nu. Ils les ont forcés à signer des documents alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas de documents à signer parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien. Aussitôt que tu places ta signature à quelque part, tu viens de donner ton autorisation à ceux à qui tu as donné ta signature, qui fassent n'importe quoi avec toi. Hors la loi, hors de tout. C'est pas compliqué. Et il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi I3 et c'est écrit dans beaucoup d'autres documents que je ne peux pas vous expliquer ici. Ça va être trop long. On continue. Vous êtes pas quand à la Mais Moi, ici. Je, la de... je suis ici. Vous êtes de alors, euh, il y a eu un problème de communication. Alors, vous allez tout vérifier sur parole. Vous allez être ici à 14h. On va procéder. Moi, je voulais gérer le dossier. Je voulais m'assurer que vous sachiez qu'on avait un 4 avec un détenu qu'on ne pouvait pas procéder avant l'après-midi. Alors, on va procéder à 14h. Vous allez tout sur parole. Euh, je ferai mon sac euh, hein? oui, à euh, sur parole. Il y a des personnes qui vont être encore avec nous à 14, heures. Euh, 10, 14 heures À 14h? On n'aura pas les papiers. Et 14h, la moitié des dossiers. Ben, moi, je vais faire une demande spéciale pour que les dossiers soient accélérés parce qu'ils euh, mm -hmm. me disent qu'ils doivent être ici à 14h. ils sont les données sur parole. Alors, je pour euh, les ici à 14h. ils sont sur -il, parole. je vais faire une demande Vous voyez-vous, c'est les avocats et les policiers actuellement qui euh, veulent assassiner avec la juge là, pour pas qu soit, qu que ces gens-là soient remis en prison. Vous comprenez? Donc, elle dit ils vont être ici à 14h, donc à 2h, pour continuer le procès. Ils vont être libérés. Mais imaginez-vous, ils ont même pas libérés. Euh, les, les constables spéciaux les ont gardé ces gens-là euh, jusqu'à 2h moins quart. Il restait 15 minutes pour qu'ils puissent aller dîner et faire leurs choses et tout ça. Ils ont gardé de midi et demi à deux heures moins quart, d'une façon illégale, illégitime, par abus de pouvoir et abus de confiance. Et c'est ce, ce qui se produit actuellement dans le dossier de Sébastien Théodore, dans lequel on le désigne comme étant un citoyen souverain, donc un électeur. Un citoyen souverain, c'est un électeur. Parce que le gouvernement, c'est vous qui le nommez. N'oubliez pas ça. C'est pas le gouvernement qui... Qui va voter pour nommer son peuple C'est le peuple qui nomme ces imbéciles-là qui sont là pour voler le peuple. On continue. Il y a des procédures à suivre dans le cas d'une arrestation. On va les suivre, mais Ils disent des procédures. N'oubliez pas que les procédures existent en vertu des lois. Il n'y a pas de loi ici. Il n'y a aucune loi ici. La loi 0 03 du fédéral le dit, et la loi I3 du Québec le dit, il n'y a pas de loi ici. Donc, quand il n'y a pas de loi, on sait qu'à l'article 6 du Code criminel, c'est seulement la loi qui crée et nous expose à l'infraction, rien d'autre. Et là, actuellement, on emprisonne des gens. Il y a l'arrêt Jordan, ok? L'arrêt Jordan, c'est une décision de la Cour. Pourquoi ont respecté l'arrêt Jordan dans le sens où les gens ont été détenus trop longtemps sans qu'il y ait eu de procès. Ils pourraient bien placer euh, ce dossier-là dans l'arrêt Jordan aussi. Euh, les libérer, euh, euh, comment je peux dire, donc, euh, rendre jugement, euh, euh, condamnation avec sursis. Donc, à purger dans la société. Puis au bout de tant de temps, ben, ils sont carrément libérés. Puis sans condition. L'arrêt Jordan a libéré tout le monde. C'est les juges qui décident. Et l'arrêt Jordan, qui a accepté l'arrêt Jordan? Le barreau du Québec! Oubliez pas qu'il n'y a pas un avocat qui a le droit de faire quoi que ce soit en matière de droit, de loi ou de jugement sans l'autorisation du barreau du Québec. L'arrêt Jordan, c'est une autorisation du barreau du Québec. Et là, moi, j'en ai rien contre, étant donné qu'ils viennent de légaliser le cannabis... J'en ai absolument rien contre les gens qui commercent le cannabis. Peu importe l'organisation, ça ne me dérange pas. Mais au moins le gouvernement n'a pas à percevoir des taxes et des impôts là-dessus. Est-ce que c'est clair, ça? Est-ce que c'est clair, ça? Je vais m'arranger pour ne pas qu'ils perçoivent des taxes et des impôts là-dessus. On continue. que de Je parce que j'ai reçu certains avis, je comprends que les partis également désiraient avoir un procureur Je suis au courant de la situation économique les partis. J'aimerais peut-être qu'elle ait juridique pour aller les rencontrer, voir si, je ne sais pas, si ils ont du ou est Les droits à la sécurité de cette personne, c'est l'État qui me poursuit, elle doit tourner la le À Ça, c'est net. Il n'y a eu aucun préjudice. Vous avez fait des démarches pour avoir un avocat? Oui. Oui, oui, avec un papier, c'est aussi, puis non, ça, ça. On va commencer okay. par la libération, là, parce que si tu compris, il y a un problème, non? Voyez-vous, la sûreté de la personne permet au gouvernement de donner l'argent à Stéphane et à Mylène de façon à payer leur avocat. Puis là, là, ils ne veulent pas appliquer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ils ne veulent pas appliquer le règlement 29 de la loi euh, de, des règlements de la Cour supérieure du Québec. Vous comprenez? Qu'on soit en Cour du Québec ou en Cour supérieure, la sûreté elle existe en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et celui ou celle qui a besoin d'argent pour payer son avocat doit avoir cet argent-là s'il en a pas. Il n'est pas obligé d'avoir l'aide juridique, un imbécile, un, un, un trou de cul, quelqu'un qui ne connaît absolument rien, qui n'ont rien à foutre parce que ces deux autres sont payés les meilleurs marchés, parce qu'eux autres ne peuvent pas arriver et aller charger les montants qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas travailler à 300, 400, 500$ et sont de l'heure. Donc, quand tu as un avocat de l'aide juridique, c'est bon tout simplement pour balayer la rue. C'est tout. C'est rien de plus que ça. Vous n'avez pas de défense là-dedans. On continue. OK. vous allez me dire les démarches vous avez fait pour avoir un avocat, c'est si moi, donnais, là, vous savez que si le barreau refuse un avocat, ça va y coûter des millions et des millions de dollars. Je vous enseigne un papier là-dessus, croyez-moi. Parce que le barreau du Québec, il est fini avec ce qui se passe actuellement avec Rose-Marie Millard, la juge, qui dit que ah, vous allez, allez vous chercher un avocat. Non, non, non, non. non. Ces gens-là là, ne peuvent plus faire confiance à l'administration de la justice. Ça donne quoi? à Mylène et à Stéphane d'avoir un avocat, si eux autres présentent des jugements, présentent des articles de loi, que le barreau du Québec, d'où vient l'avocat qui vont se constituer, qui vont leur coûter de l'argent, va refuser les jugements et les lois qui permettent d'acquitter Mylène et Stéphane. <coughs> Donc, automatiquement, ils sont obligés de se constituer un avocat en Ontario. Et il faut déférer la cause. Pas transférer, déférer. Le mot déférer veut dire que la Cour n'a plus compétence. Il faut déférer la cause en Ontario, devant un tribunal d'Ontario. Et le, le, ici, ben les tribunaux n'ont plus... Euh, la seule chose qu'il y a, c'est des chicanes de clôture. C'est bon seulement pour ça. « Ah, oh, mon chien a traversé sur ton terrain, il est allé chier sur ton terrain. » C'est la seule chose qui est bonne ici pour les tribunaux judiciaires. Le reste, oubliez ça, c'est de la pollution administrative judiciaire. On continue. Oubliez pas... <coughs> la Cour du Québec, le CL... Et la Sûreté du Québec est au courant que depuis 1968, la Sûreté provinciale du Québec ne porte plus la désignation de provinciale. Pour quelle raison qui ont permis tous les référendums, toutes les démarches, tout ce qu'on peut imaginer, la crise d'octobre puis toutes ces affaires-là? Hein? Pour quelle raison que ça a été permis, sauf que la, la, la, la Sûreté du Québec s'en est mêlée avec l'armée? alors que la sûreté provinciale du Québec a perdu son nom de provincial, sa désignation de provincial en 1968 quand ils ont créé l'Assemblée nationale sans la constituer parce qu'oubliez pas que dans le dossier 88, 13, 81, 8000 du registre des entreprises c'est bien dit, c'est écrit noir sur blanc que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867 vous avez des bandits! Des menteurs et des bandits du barreau du Québec qui vous administrent. Donc, il faut vous aller chercher des avocats de Toronto et il faut passer devant des tribunaux judiciaires il faut comparaître devant des tribunaux judiciaires de l'Ontario, de Common Law. La Common Law, elle n'existe plus ici depuis, euh, je pense, c'est le chapitre 4 de 2001. Euh, du fédéral qui a été adopté ici qui a supprimé la common law et depuis 1991 le Code civil du Bas-Canada n'a plus d'origine et c'est confirmé dans le chapitre 39 de 1980 qui est une loi du Québec qui dit tout simplement que le Code civil du Canada et l'article 22.12 qui fait de moi un digne et loyal sujet à sa majesté par mon serment d'allégeance qui a été euh, que j'ai prêté le 23 août 2013 ben, ça paraît-il que ça n'a plus de valeur des farces. Moi, elle a de la valeur puis je connais le système. Puis moi, ils peuvent pas me l'enlever. Moi, là, j'en ai vont vouloir faire ça. Ils vont tous rentrer en dedans. Je vais vous dire une chose, ça sera pas drôle. Ils vont tout être emprisonnés toute cette gagne de bandits, là. On continue. C'est important. Ben, effectivement, les ne sont pas élus à l'aide juridique, alors je demandais est-ce que quelqu'un va présenter l'aide juridique? C'est le représentant de l'aide juridique. Il faudrait peut-être aller rencontrer un représentant de l'aide juridique, mais je veux pas que ça retarde la libération représentant de la qui est euh, le France, euh, de le c'est pas si C'est en je va, encore. Sinon on va demander à, la représentante de à 14 Alors, merci. on va reprendre à 14 heures. On est sur bon, ça. Je de Je vais de ça. Je Je ça. Moi, je veux juste voir avec vous, que vous avez fait des démarches pour avoir un que Vous avez fait Oui, c'est certainement. Non, mais c'est parce que ça, c'est pas nécessairement la démarche d'avoir de, de euh, un avocat. Pour avoir un avocat, il faut lui donner le mandat de représenter à l'avocat. Vous avez l'impression que vous y allez à l'Apilivre. Je, je dans, vu rapidement, oui, tout à l'heure. À l'Apilivre, il y a une autre puis en plus, je vais vous dire que si j'ai si pu vous faire croire que c'était ou elle va elle dans cette affaire, mais ça c'est une faute et je demande de, de me faire pardonner. D'accord. Mais je veux juste vous c'est parce que là, la couronne est prête. Elle a ses témoins pour l'encaptionnage. L'encaptionnage, c'est l'État avant le procès. Elle est d'accord, elle l'a pardonné, puis regarde, elle continue encore. Mais euh, pourtant, il a demandé pardon, puis elle a dit, je suis d'accord. Donc ça, ça veut dire que ce n'est plus elle qui décide, c'est le barreau du Québec. Elle, elle l'a pardonné, mais le barreau ne l'a pas pardonné. Le barreau, c'est un. c'est pollué d'avocats. C'est une pollution, là, le barreau du Québec. Mais les, les policiers en ont besoin, sinon, ils ne travailleront plus. Ça prend des avocats pour faire travailler les policiers. Ça prend seulement des avocats pour faire travailler la sécurité publique. On continue? Merci. Il y a une procédure à suivre, ah, là, pense que la bien procédure bien. est suivie. Mais là, je suis contente de, de voir que vous êtes libéré, que vous êtes ici. Je veux juste m'assurer avant qu'on commence l'enquête. Si vous me dites que vous voulez absolument avoir un avocat, moi, je vais faire en sorte qu'on remorte, qu qu'on reploie. Est-ce que ça... J'ai une information par euh, la détention que le médicalien. Je suis vous pour aller euh, voir euh, M. Marcou à l'entrée de ont refusé de voir. C'est un avocat de l'aide juridique. Ça fait 50 ans que je prends. C'est pas un avocat de l'aide juridique, ça. Quoi. Tout le de comprend que c'est ça. Est-ce que vous aimeriez ah. de Deme le rencontrer de Mme Kalien C'est un avocat permanent de l'aide juridique. Il pourrait vous évaluer pour voir si vous êtes amicieux d'abord à l'aide juridique. C'est ça, c'est ça. Mais il y a une surprise attachée à cette personnalité juridique-là. On doit se conformer aux lois qu le... voilà, oui, que on veut lui présenter. C'est ça là. Voilà, mais parce qu'on forme la loi du barreau, c'est que, je pense, qu on va, on va un nœud. Ben, ouais, c'est tu sais, ça. Il faut qu'ils se conforment à la loi du barreau. C'est pas compliqué. Les avocats là, ils, le barreau là, ça c'est leur king, c'est leur souverain. Ça c'est souverain. Ça, ça met une gamme de souverains. Ces souverains à tout prix là, c'est eux autres ça. C'est le barreau qui décide. Mais le barreau lui a décidé de punir des gens comme moi, ou des gens qui sont des citoyens souverains, ou des freemen men on the land, ceux qui veulent se faire défendre par les chartes des droits et libertés, soit du Parlement du Québec, soit du Parlement du Canada. Et le barreau, s'il refuse, c'est fini. Le barreau a accepté la loi Jordan, l'arrêt Jordan. C'est pas une loi, c'est un arrêt de la cour. Okay. C'est un, un arrêt de la Cour suprême, en plus. L'arrêt Jordan. Et le barreau l'a accepté. Parce que c'est le barreau qui décide. Partout. Partout. On continue. Bon, bon on va procéder parce que l'avocat lui il le... la loi du barrette, il faut dans un il un bon avocat, un autre, il un il y a le il y a un une, une autre dossier, que il 148, il a Accordé euh, ouais, par le DPCT. Euh, si que Stéphane au dossier 505 tiret 711 0, 0 806 182 il a accordé la sûreté en matière civile. Okay. Stéphane Sansfasson, c'est le nom que je cherchais tantôt. C'est le juge qui a jugé dans le dossier de Sébastien Théodore. Et Sébastien Théodore est aux prises actuellement euh, dans un conflit euh, qui a été fabriqué par euh, les corps policiers et à partir justement euh, du juge sans façon, Stéphane sans façon euh, de, de cette fameuse cour qui a tout simplement, éventuellement qui, a, qui amène les problèmes actuels dans toute l'administration de la justice concernant les freemen andolens et les, sou les euh, citoyens souverains. Et... Euh, le Danton-Rainville ont même sorti des dossiers me concernant alors que je ne suis même pas concerné dans leur dossier mais c'est dans leur cahier d'autorité et eux autres, ça va leur coûter des sous parce que ma réputation, ça fait assez longtemps qu'on la salit, ça fait assez longtemps qu'on me détruit, ça fait assez longtemps mais moi ma question, là, parce qu'on est en, en sondationnel, c'est que c'est important qu'un accusé puisse être représenté par un avocat si on doit ça, parce que on a la chambre des droits de la C'est un qui qu'on va dire que la C'est pour ça qu'on oui, a le droit à la et C'est oui, pour ça qu'on va payer les règles. Mais pour ça. Ben, pour ça. on ne veut oui, oui, est... oui. pas un avocat de la société. C'est un avocat qui va se conformer à la Est-ce que vous avez fait des marches pour avoir un avocat Oui, ils mettre. Ils ne veulent pas Ils veulent en un J'en ai un Il n'y a rien qui Les avocats, se conformer à la loi sur le barreau si vous leur donnez le mandat de vous représenter? Moi, si vous me dites là, que vous êtes prêt à aller voir un avocat qui okay, est membre du barreau du Québec, qui est prêt à vous représenter, je peux le remettre à un mois pour vous permettre d'être représenté par un avocat. Mais si vous pensez que ça ne se fout pas, ça ne se fout pas, les témoins sont ici et qu'on est prêt à procéder. Alors, on a peut-être euh, le coup. Un mois ou peut-être deux, ça se fait, ça. Mais dans les règles de pratique, ici, là, quand les gens ne sont pas représentés, c'est un mois. Si vous me dites qu'après un mois, là, vous avez eu des problèmes, vous étiez malade, vous ne pouvez pas procéder, c'est autre okay, chose comme son père l'a il y a quelques jours, il ne faut pas se mettre là produit là et mais Si je vous donnais un parti de voir quand tête, parce que je pense que si M. Naran peut être représenté par un avocat, je prends des démarches. Moi, n'a pas eu ça. Mais, ouais, Parce que là, c'est très valable. Moi, je vais vous donner du temps pour être représenté par un avocat, mais il vois que c'est ici qu'il va suivre les règles de la loi sur le barreau. Mais ça, je ne peux pas l'expliquer. Mais ça, c'est a des droits à tomber par la loi, nous. C'est ça, c est, c est ça. Tu vas juste vérifier. Je peux aussi juste voir quand tête, ce que ça, je parle. On est maintenant, on est à par la loi. C'est hein. ça qu'on les connaît. Ouais. à la note de, de conférence, ils ont refusé de la prendre, au premier pro également. Moi, j'ai envoyé un avis de finition les policiers, je les ai invités à venir prendre la situation. Elle est toujours là, je l'ai allée. On ne la laisse pas, ne la laisse pas aller. Je la remercie. Ben, pour permettre à monsieur madame d'être représenté par un avocat qui va suivre les règles de la loi sur le droit. Moi, ça n'a rien à faire. Je pense que c'est l'avocat qui va s'emparer de cette. Ce je ben, fait, fait, fait ça aussi, là, mais c'est peut-être plus facile si vous avez ben, une question. Non, non. non, mais parce que quand vous allez rencontrer l'avocat, c'est une démarche en moins et vous allez pouvoir le remettre tout de suite, puis qu'il l'analyse, puis qu'il va vous donner son ouais. euh, avis sur. La, la détente que vous pouvez avoir pour ce qu'il peut faire pour vous représenter. Là, je vois qu'il y a un représentant de la juridique, M. Callie, qui est ici dans la salle. Et vous voulez le rencontrer pour voir si vous êtes éligible à la juridique? Mme est-ce que vous que vous pouvez être peux se conformer aux gens en Je vais le faire Oui. vous voyez. Ben, il a été dit, comme les avocats du, du barreau, là. Ils se conforment euh. à la loi sur le barreau. Fait okay, qu'on va le en rang, On a pas un... On, on a un, puis on est